Dans cette vidéo, nous allons décrire quelques classes cristallines géométriques, généralement simplement désignées par « classes cristallines », en utilisant une représentation appelée « projection stéréographique ». Les classes cristallines constituent une classification des groupes d'espace selon leur groupe ponctuel. Elles sont au nombre de 32. Dans une vidéo précédente, nous avons vu les opérations de symétrie ponctuelle. Si un objet est invariant par rapport à deux de ces opérations de symétrie, il l'est bien évidemment par rapport à l'application successive de deux opérations. L'ensemble des opérations de symétrie d'un objet donné, de type rotation ou roto-inversion, constitue un groupe ponctuel. Les groupes ponctuels décrivent la symétrie des objets de dimension finie. Il existe une infinité de groupes ponctuels. Cependant, si on ne conserve que les opérations de symétrie ponctuelle compatibles avec les systèmes périodiques tridimensionnels, c'est-à-dire les rotations et inversions d'ordre 1, 2, 3, 4 et 6, il n'en reste plus que 32. On appelle ces 32 groupes ponctuels des classes cristallines. Elles constituent une classification des groupes d'espace selon le groupe ponctuel. Avant de décrire quelques-unes de ces classes cristallines, intéressons-nous dans un premier temps à la projection stéréographique, qui permet de représenter dans un plan les opérations de symétrie et l'effet de ces opérations de symétrie sur une direction ou sur un point matérialisant un atome ou un groupe d'atomes. Commençons par définir les conventions utilisées pour cette projection. Prenons une sphère centrée sur le point invariant du groupe ponctuel. Dessinons le plan équatorial ainsi que l'axe perpendiculaire à ce plan passant par le centre de la sphère et les deux pôles, nord et sud. Choisissons un premier point, M, sur l'hémisphère nord. La projection sérographique P du point M sur l'équateur est obtenue en prenant l'intersection du segment MS avec le plan équatorial. Ce point d'intersection est noté avec un disque. Prenons un second point M', cette fois-ci sur l'hémisphère sud. La projection P' du point M' est cette fois-ci obtenue en prenant l'intersection du segment M'N avec le plan équatorial. Elle est marquée par un cercle. Regardons la projection que nous avons obtenue. C'est ce type de représentation que nous allons utiliser. Le disque symbolise un point issu de l'hémisphère nord au-dessus du plan et le cercle un point issu de l'hémisphère sud en dessous du plan. Remarquez que les notations sont parfois différentes avec, par exemple, une croix à la place du disque ou une inversion entre les notations dessus et dessous. Mais ce n'est pas important, l'essentiel étant d'avoir deux notations différentes pour les points issus des projections à partir des deux hémisphères. Revenons à la vue en perspective, prenons maintenant un axe de rotation d'ordre 2, incliné par rapport à la verticale. En joignant le point d'intersection de l'axe 2 avec l'hémisphère nord, au pôle sud, nous obtenons la projection sérographique de l'axe 2 sur le plan équatorial. Cette projection est marquée par le symbole de l'axe 2. Voici donc ce que donne la projection stéréographique d'un axe 2 incliné par rapport à la verticale. Lorsque l'axe 2 est vertical, la projection se situe au centre du plan équatorial, c'est-à-dire à, à l'origine. Par contre, lorsque l'axe 2 est horizontal, les deux points d'intersection avec la sphère se situent dans le plan équatorial et constituent donc les points de projection. Dans une projection stéréographique, un axe 2 horizontal est donc représenté par les deux symboles de l'axe 2, de part et d'autre du plan équatorial. Considérons maintenant un plan miroir incliné à 45 degrés, comme nous pouvons en rencontrer avec une symétrie cubique. L'intersection du miroir avec la sphère est un cercle. En joignant chaque point du cercle avec le pôle sud, nous obtenons un cône. L'intersection du cône avec le plan équatorial donne un arc de cercle. C'est la projection stéréographique d'un miroir incliné de 45 degrés par rapport à l'axe vertical. Pour un miroir vertical, il est facile de voir que l'intersection est un segment. Dans une projection stéréographique, la représentation d'un miroir vertical est donc un segment. Pour un miroir horizontal, l'intersection avec la sphère est le cercle équatorial. Un miroir horizontal est donc représenté dans une projection stéréographique par un cercle. Prenons maintenant un des quatre axes 3 du système cubique. Comme pour l'axe 2 incliné, nous obtenons la projection sérographique en joignant le point d'intersection de l'axe avec l'hémisphère nord avec le pôle sud. La projection est indiquée par le symbole de l'axe 3, le triangle plein. Comme l'axe 3 est selon une diagonale du cube, il est dans le plan miroir incliné à 45 degrés que nous avons déjà vu. La projection de l'axe 3 se situe donc sur l'arc de cercle définissant la projection sérographique du plan miroir. Cet axe 3 se situe aussi dans un second plan miroir incliné à 45 degrés et tourné par rapport au premier de 90 degrés autour de l'axe vertical. La projection sérographique de l'axe 3 se trouve donc à l'intersection des deux arcs de cercle, projection sérographique des deux plans miroirs. Il existe deux autres plans miroirs inclinés à 45 degrés et les intersections des quatre plans miroirs 2 à 2 correspondent aux 4 axes 3 du système cubique. Toujours pour le système cubique, nous pouvons rencontrer un axe 2 incliné à 45 degrés. Nous voyons que la projection stéréographique de cet axe 2 coïncide avec le milieu de l'arc de cercle correspondant à la projection du plan miroir. Il en est de même pour les trois autres axes 2 inclinés à 45 degrés. Nous avons maintenant suffisamment d'éléments pour comprendre et construire les projections stéréographiques des classes cristallines. Commençons par regarder la classe cristalline 1 bar, une des deux classes cristallines du système cristallin triclinique. Les deux axes représentés correspondent aux axes cristallographiques A et B. Positionnons le centre d'inversion, représenté par un petit cercle dessiné en jaune. Dans cette vidéo, nous allons dessiner tous les éléments de symétrie avec une couleur jaune et toutes les positions équivalentes avec une couleur rouge. Choisissons un point quelconque, projection d'un point situé sur l'hémisphère nord, et donc dessinée sous la forme d'un disque. Une position quelconque, dite générale, est une position qui n'est située sur aucun élément de symétrie de la classe cristalline. L'application de l'inversion génère une position opposée à la position générale de départ, et notée avec un cercle car elle correspond à la projection d'un point situé sur l'hémisphère sud. Pour simplifier la compréhension, vous pouvez oublier l'aspect projection et vous focalisez sur le fait que le disque symbolise une position au-dessus du plan de projection et le cercle une position en dessous de ce plan. En partant de la nouvelle position et en appliquant à nouveau l'inversion, nous retrouvons la position de départ. Nous avons appliqué toutes les opérations de symétrie possibles, y compris l'identité qui transforme chaque position en elle-même. La construction de la classe cristalline 1 bar est donc terminée. Continuons avec les classes cristallines 2. M et 2 sur M, qui sont les trois classes cristallines du système monoclinique. Et commençons par la classe cristalline 2. L'axe de rotation d'ordre 2 est placé perpendiculairement au plan de projection. Indiquons cet axe par son symbole. Plaçons maintenant la position générale de départ, une position au-dessus du plan. L'application de la rotation de 2π sur 2, c'est-à-dire de 180 degrés, autour de l'axe 2, génère une position à l'opposé du centre, mais toujours au-dessus du plan. Comme tout à l'heure avec le centre d'inversion, appliquer à nouveau la rotation d'ordre 2 nous ramène à la position de départ. Nous en avons fini avec la classe cristalline 2. La classe cristalline M maintenant. L'axe de barre qui correspond à M est positionné perpendiculairement au plan. Ce qui veut dire que le miroir est dans le plan de projection est donc représentée comme nous l'avons vu par le cercle équatorial. Prenons une position générale, toujours au-dessus du plan. La réflexion par rapport au plan miroir nous amène en dessous du plan, à la verticale de la position de départ. Cette position est marquée par un cercle. Une seconde application de la réflexion, par rapport au plan miroir, nous ramène à la position de départ. La projection stéréographique de la classe cristalline M est ainsi complète. Enfin, la classe cristalline 2 sur M. La notation sur M indique que le miroir est perpendiculaire à l'axe 2. Nous avons donc un axe 2 que nous positionnons perpendiculairement au plan de projection et un miroir perpendiculaire à cet axe 2 dans le plan de projection. À partir de la position générale, nous générons une première position par la rotation d'ordre 2 et une seconde position par la réflexion par rapport au plan miroir. Comme les éléments de symétrie sont présents pour l'ensemble des positions, nous devons effectuer la réflexion par rapport au plan miroir à la nouvelle position générée par l'axe 2, en haut au-dessus du plan. Remarquez que nous aurions obtenu la même chose en appliquant l'axe 2 à la position générée par le miroir, en bas, en dessous du plan. Nous en avons terminé avec les positions, car il n'est pas possible de générer de nouvelles positions par application des opérations de symétrie aux positions existantes. Nous avons généré toutes les positions générales équivalentes à la position de départ. Le nombre de positions équivalentes, ici 4, est appelé ordre du groupe. Avons-nous noté toutes les opérations de symétrie de la classe 2 sur m Non, car à partir d'une position donnée, nous devons pouvoir atteindre toutes les positions équivalentes. Nous voyons en fait qu'en combinant les opérations de symétrie, nous avons fait apparaître un centre d'inversion, que nous notons sur le schéma. Cette fois-ci, c'est complet. Dans la notation de la classe cristalline, ici 2 sur m, ne sont indiqués que les éléments de symétrie qui permettent de générer le groupe ponctuel dans son ensemble. Ces éléments sont appelés les générateurs du groupe. Changeons de système cristallin et regardons un exemple orthorhombique, la classe cristalline MMM. En orthorhombique, les axes sont à 90 degrés les uns des autres. Nous changeons donc notre schéma de base pour un schéma avec deux axes dans le plan à 90 degrés l'un de l'autre. Les trois miroirs sont deux à deux orthogonaux et perpendiculaires aux axes. À partir d'une position générale, nous générons trois positions équivalentes obtenues par les réflexions par rapport au plan miroir. Nous devons à nouveau appliquer ces réflexions aux nouvelles positions générées, ce qui nous donne au total huit positions. Nous devons donc avoir 8 éléments de symétrie présents et notés sur la figure. 7 en plus de l'identité qui ne se note pas. Pour ne pas en oublier, partez de la position de départ et regardez quelles sont les opérations qui vous permettent d'atteindre chacune des 7 hautes positions. Ici, nous voyons qu'il faut ajouter aux 3 miroirs 3 axes d'ordre 2 et un centre d'inversion. Avec une notation dite étendue, mais non indispensable, nous écririons la classe cristalline 2 sur M, 2 sur M, 2 sur M. En symétrie orthorhombique, le premier symbole, 2 sur M, correspond à l'axe A, 2 selon A et M perpendiculaire à A. Le second symbole, 2 sur M, correspond à l'axe B, 2 selon B et M perpendiculaire à B. Et enfin, la même chose pour le dernier symbole, mais vis-à-vis -vis de l'axe C. Prenons maintenant la classe 4 barres 2 M du système quadratique. Les axes de référence sont différents pour le système quadratique. Le premier symbole, 4 barres est vis-à-vis -vis de l'axe C. Le second, 2, concerne A et B. Dans un système quadratique, les deux axes A et B sont en effet équivalents, car reliés par l'axe 4. Enfin, le dernier symbole, M, est relatif aux directions diagonales A plus B, et de façon équivalente à A b Positionnons les éléments de symétrie. L'axe 4 barre aligné avec C, avec son symbole qui indique qu'il implique un axe 2. Ensuite un axe 2 selon A et un autre selon B. Un miroir perpendiculaire à A plus B, et un miroir perpendiculaire à A-B, c'est-à-dire diagonaux par rapport aux axes A et B. À partir de la position générale, nous appliquons la roto-inversion d'ordre 4. D'abord une rotation de 90 degrés autour de l'axe, suivie d'une inversion par rapport à un point situé sur l'axe, au centre. Ensuite effectuons une des deux rotations d'ordre 2. Et appliquons un des deux miroirs. Complétons en appliquant et combinant les opérations de symétrie aux positions déjà existantes. Nous avons au total 8 positions générales équivalentes. Nous avons bien 8 opérations de symétrie, car il ne faut pas oublier que pour l'axe 4 bar, il faut compter 4 bar 1, c'est-à-dire 4 bar appliquées une fois, mais aussi 4 bar 2, 4 bar appliquées deux fois de suite, équivalent à un axe 2, d'où le symbole, et 4 bar 3, 4 bar appliquées trois fois. Les classes cristallines des systèmes trigonal, hexagonal et cubique sont un peu plus complexes à élaborer. Voici la classe 3 bar M pour le système trigonal et la classe 6 sur MMM pour le système hexagonal. Pour ces deux systèmes cristallins, le premier symbole est vis-à-vis -vis de la direction C, le second de A, B et A plus B et enfin le troisième se rapporte aux directions 2A plus B, A plus 2B et moins A plus B. C'est encore plus complexe pour le système cubique. Voici l'exemple de la classe M3 M, qui est la plus symétrique de toutes les classes cristallines, avec 48 positions équivalentes et donc 48 opérations de symétrie. Vous retrouvez les 4 axes 3 bar selon les diagonales du cube, les axes 4, les axes 2, les miroirs verticaux, les miroirs inclinés, le miroir horizontal et le centre d'inversion. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment construire et visualiser quelques classes cristallines à partir de ces éléments générateurs à l'aide d'une projection stéréographique. Les 32 classes cristallines sont une classification des 230 groupes d'espace selon leur groupe ponctuel.